Vous ne vous sentez pas bien Avez besoin de soins médicaux Un médecin doit vous aider si vous avez besoin de soins médicaux. Et cela même si vous êtes sans papier et avez peu d'argent. Les médecins sont liés au secret médical. Ils ne peuvent pas vous dénoncer auprès du service d'immigration ou auprès de la police. N'ayez donc pas peur. Allez chez le médecin et sans danger pour vous. Aux Pays-Bas, toute personne ayant besoin de soins médicaux doit d'abord se rendre chez un médecin généraliste. Celui-ci peut vous aider dans de nombreux cas et si nécessaire, il vous envoie à l'hôpital. La nuit, vous pourrez toujours trouver un docteur en vous adressant à House arts post C'est un endroit où plusieurs médecins de garde travaillent le soir, la nuit et le week-end. Sur Internet, cherchez le mot Heuss-Arts-Post pour obtenir le numéro de téléphone du poste le plus près de chez vous. Ne vous rendez aux urgences de l'hôpital qu'en cas d'accident ou de situation engageant votre pronostic vital. Si vous allez chez le docteur, emmenez avec vous une personne qui parle néerlandais ou l'anglais. Soyez honnête avec votre médecin pour qu'il puisse bien vous soigner. Si vous avez de l'argent, vous devez payer le médecin. Si vous n'avez pas d'argent, une réglementation de l'État se charge du paiement du médecin. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas payer les soins médicaux. Si vous êtes enceinte, le paiement se fera en accord avec la sage-femme. Dans cette vidéo, un lien vers une lettre explique comment se fait le paiement d'un médecin qui a traité une personne sans ressources financières ou sans assurance. Imprimez cette lettre et remettez-la au médecin. Si un médecin ne veut pas vous aider, ou si vous ne trouvez pas de médecin, contactez de Pauluskerk à Rotterdam ou les Doctors van de Wehrelt, médecins du monde. Nous pouvons vous aider à vous faire soigner. Doctors van de Wehrelt 020 408 3424. Pauluskerk 010 411 8132 Vous pouvez aussi vous rendre à l'une des adresses suivantes. À Rotterdam, Pauluskerk, Mauritsweg 20. Alae Denhar, Den Haag, Doctors van de Wereld aux adresses suivantes, Pardenberg 1 et Tenierstraat 21. À Amsterdam, Doctors van de Wereld aux adresses suivantes, Nieuwe Herengracht 20 et Hochhoort 187a. Cliquez sur le site internet de Doctors van de Wereld pour connaître les heures d'ouverture. Bonne chance!